Bienvenue dans la série vidéo d'enseignement El Elkunde du docteur en médecine et master en théologie Ricky Gertamer. Je m'appelle Helmut Pilar. Je suis le père d'Olivia et référent de la El Elkunde pour la théorie, autorisée par le docteur Amer. Cette vidéo pédagogique est consacrée à la première loi biologique de la nature, également appelée la loi des reins du cancer, E.R.K. La loi des reins du cancer décrit la cause monocausale de la maladie. La cause des maladies qui se développent d'elles-mêmes, cancer, allergie, maladie chroniques et psychose, est monocausale le choc conflictuel biologique. C'est-à-dire le syndrome de Dirkammer aussi appelé DHS. Le DHS est le pivot et le point central de la Germanie chez El Koundé. Il s'agit de conflits biologiques et non de problèmes psychologiques. La différence est clairement expliquée. La première loi biologique de la nature est considérée comme universellement reconnue. L'objectif de cet enseignement est de permettre aux étudiants à connaître et à comprendre ce qu'est un conflit biologique. Vous en apprendrez davantage sur ce sujet dans la vidéo d'enseignement d'environ 2 h et 40 minutes.